C'est question difficile. Alors, la réponse simple, c'est Dario Hugues. Je suis le batteur. C'est ça la réponse attendue. Ben moi, je voilà, je suis un Portugais de 33 ans, en Suisse depuis 8 ans. Je suis un fermier, donc voilà. J'aime la musique, j'aime le sport. Ben, en gros, c'est ça. Je ne sais rien. Un, un être humain parmi tous cet amas d'êtres humains. Vaste question Non, non, pas tellement en fait. Yves de Mind Out. Je m'occupe du chant. Voilà, du chant. Sinon, dans la vie, je suis un être humain. Deep Purple. En ce moment, c'est Gojira. Queen ou Dire Straits Dans le rock, c'est les deux seuls groupes qui arrivent à associer totalement la musicalité avec bah, l'esprit rock et puis surtout le fait de pouvoir captiver les foules. C'est Mind Out hein et après, c'est Guns N' Roses, mais les vieux Guns N' Roses, enfin les jeunes Guns N' Roses, pas les vieux. Je dirais mon cœur balance entre Black Sabbath et Led Zeppelin. Alors, Black Sabbath, c'est plus puissant, et puis il y avait Dio aussi. Puis, Led Zeppelin, je trouve qu'ils ont tellement exploré de choses que c'est un incontournable. Moi, je me suis gêné, Origin of Symmetry. L'album Bananas de Deep Purple. Premier album de Zelen Ardor. Sans préparation, c'est dur à répondre à cette question. <rire> Machinette de Deep Purple. Ça doit être Back in Black de ICDC. Gabriella Achilmi. J'avoue que j'ai un immense respect pour Eminem. Je trouve qu'il tapasse bien dans le rap. Quoi. Mmh. Carl Cox. C'est Cindy Loper. C'est une réponse insatisfaisante, mais je dirais quand même Freddie Mercury, même si c'est li évidemment lié à la musique. Mais il n'a pas fait que du rock. <muches> que j'ai pas passé d'entretien d'embauche, je suis nerveux. Mon instabilité, je change beaucoup d'avis. Je suis peut-être dur et de plus en plus psychorigide. J'hésite beaucoup quand je veux prononcer une phrase, je fais des « e » partout, même si ça se verra pas parce que le montage sera fait. Je suis allemande, ça veut dire que je suis potentiellement un peu moins tolérant sur certaines choses et puis peut-être parfois un peu impatient. Je bon, je suis suisse allemand donc ça me permet d'apporter quelque chose de plus justement, certains aspects un peu plus formalistes ouais, Ce serait plus facile, ce serait en portugais mais je suis loyal, ouais, voilà, loyal. dans tout le sens J'ai une humeur qui est très contagieuse donc si je suis de bonne humeur, je vais tendance à faire rire les gens autour de moi, à les mettre de bonne humeur Je suis très organisé quand c'est nécessaire Ma curiosité, parce que du coup ça, ça ouvre plein d'autres choses aussi, au niveau de l'ouverture d'esprit je pense que la curiosité c'est ma principale qualité.